Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Je vous montrerai aujourd'hui une recette de kéfir de fruits à la canneberge. Le, un kéfir de fruits, c'est une boisson vraiment super facile à faire et surtout très rapide à faire. Ça ressemble au kombucha, mais en plus simple et en plus rapide. Ça, ça a besoin de grains de kéfir de fruits, d'une figue, d'une rondelle de citron et on pourrait le boire tel quel, c'est vraiment très très bon nature mais on peut aussi l'aromatiser avec ce que vous voulez là on a pris un jus de canneberge biologique naturel sans, sans sucre ajouté c'est vraiment du jus de canneberge pur et donc je vais vous montrer je ne vais pas vous expliquer comment faire de A à Z du, du, du, du kéfir de fruits, même si c'est très simple, mais allez voir notre site internet révolutionfermentation.ca. vous aurez toute l'explication. Là, notre kéfir de fruits, il est fermenté, il est prêt à être embouteillé, donc là, la première chose à faire, c'est qu'on va retirer les fruits. Le petit truc pour savoir qu'il est prêt, c'est que les fruits ont remonté à la surface. Avec la, la pression des, des bulles qui se forment durant la fermentation, ils remontent. Donc la figue et la rondelle de citron sont en haut. Maintenant, on a envie que les de, de garder les grains de kéfir de fruits. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer et les tamiser. Ça, en passant, c'est un kéfir C'est vraiment un, un, un équipement qui est vraiment parfait pour faire du kéfir de fruits ou du kéfir de lait. Donc, on tamise. Tac Et voilà. Là, les, les grains de kéfir, on pourrait les réutiliser hein, tout de suite ou les conserver. Même chose, la recette sur notre site internet. Donc là, on a une demi-tasse de jus de canneberge, on mélange le jus de canneberge, il suffit de mélanger un petit peu et là, on procède à l'embouteillage avec un entonnoir, des bouteilles. Les bouteilles, des bouteilles qui supportent la pression, n'importe quelle bouteille qui est conçue pour supporter la pression, euh, prenez pas de bouteilles de vin, des bouteilles euh, d'eau, ce n'est pas, pas conçu pour ça, mais euh, une, euh, des bouteilles avec swing top comme j'utilise sont vraiment parfaites, des bouchons, ça peut être des bouchons aussi euh, traditionnels qui se vissent, ça fonctionne aussi très très bien. C'est là qu'on qu vend sur notre boutique en, en ligne. Elles sont vraiment faites pour supporter la pression. Elles ne peuvent pas exploser. En tout cas, on n'a jamais vu ça. Et techniquement, les spécifications sont vraiment super fortes. Le kéfir de fruits, cette recette-là, vraiment, c'est une petite recette comme vous pouvez voir. Euh, mais cette recette-là, on l'a conçue vraiment pour le temps des fêtes, en pensant à quelque chose de, de festif, qui se partage bien, c'est faiblement alcoolisé, ça a entre 0.5 et 1.5% d'alcool selon la durée de fermentation et le taux de sucre que vous avez mis initialement. Et là ce que vous allez faire, vous allez garder vos bouteilles 24-48 heures à température pièce. Au bout de 24-48 heures vous allez faire un test de pression. Et vous allez voir si c'est prêt à être réfrigéré. L'idée, c'est ce test de pression sert à montrer, y a-t-il du pétillant à l'intérieur Il y a des personnes, si vous aimez pas le pétillant, cassez-vous pas la tête. La bouteille, vous la mettez directement au frigo, ou vous la consommez telle qu'elle. c'est pas pétillant ou très très faiblement. Mais si vous attendez, les levures continuent à manger le sucre et elles transforment le sucre en CO2 et en alcool un petit peu. Et euh, le CO2 s'accumule dans, dans le liquide. Et regardez ce que ça... Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais là fait quelques jours et voyez les bulles remonter. Là, le kéfir est prêt à être consommé pour avoir un kéfir pétillant. Et si vous ne le consommez pas aussitôt, hmm. c'est bon. Si vous ne le consommez pas aussitôt, gardez-le au frigo. La, la pression va se stabiliser et euh, c'est vraiment fabuleux. Je vous souhaite une très très bonne fermentation. Vous allez retrouver plein de recettes sur notre site internet revolutionfermentation.ca. Joyeux temps des fêtes.